Trax Siren B est un jeu d'enquête audio. Les joueurs tentent de reconstituer un trajet en analysant un enregistrement. Dans Trax, nous sommes des enquêteurs débutants et nous intégrons tout juste la SBAB, la Siren B Audio Brigade. Notre but est de résoudre différentes affaires en nous basant sur des enregistrements et sur des caméras de surveillance. Comme le jeu se base entièrement sur le son, une application est nécessaire. Elle est disponible sur Android et iOS. Trax comprend 15 affaires. Chaque affaire commence par un briefing rapide, puis l'enregistrement est écouté une première fois. Il s'agit généralement d'un portable laissé allumé ou d'un coup de téléphone pendant un trajet, mais pas toujours. À la fin de l'enregistrement, une question s'affiche. Pour gagner, il faut y répondre, en analysant les sons entendus et en cherchant sur la carte de Sirène B où ils peuvent se situer. Le but est de reconstituer le parcours de la cible pour ensuite pointer une zone particulière. Les joueurs ont aussi accès aux caméras de surveillance disséminées un peu partout en ville. Leur rang et leur numéro est indiqué sur la carte. Les caméras sont un peu défaillantes et on ne peut pas en avoir plus de quatre en même temps. Elles montrent une image statique d'un moment précis. Il est possible de réécouter plusieurs fois la piste audio, entièrement ou seulement certains passages. Lorsque les joueurs pensent avoir trouvé la solution, ils sélectionnent une lieu précis directement sur l'application. En cas d'erreur, pas de souci. Ils peuvent réessayer autant de fois qu'ils veulent. Pour conclure, Trax est un jeu très original qui ressemble à une sorte de fusion entre Micro Macro et Echoes. Il faut être à la fois attentif au son de l'enregistrement, mais aussi à tous les détails des caméras et de la ville.